Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment euh, utiliser euh, Ajax avec PHP et jQuery. On va regarder un fonctionnement euh, d'un petit formulaire donc, qui permet de faire une addition. Donc, on, on peut saisir deux nombres, cliquer sur calculer et puis ça va nous afficher le, le résultat du calcul en dessous alors nous ce qu'on va faire c'est que le, ce résultat de calcul on va pas le calculer du côté euh, par, euh, par le navigateur euh, web qui, euh, qui, qui affiche les pages hein. on va pas le faire du côté de, du client euh, ce navigateur il va faire une demande donc une, une demande asynchrone au serveur et euh, le serveur il va exécuter un script pour faire le calcul et il va donner comme résultat le résultat de ce calcul et, Côté navigateur, on va récupérer le résultat de ce calcul et on va l'afficher. Donc on va utiliser AJAX. Alors, Les fichiers permettant de faire ça, c'est la page index.html qui contient le HTML plus l'inclusion du JavaScript. Notre JavaScript s'appuie sur la bibliothèque jQuery et c'est lui qui fera une demande AJAX vers le serveur. Et il appellera une page, euh, donc un, un fichier sum.php qui sera évalué sur le serveur et dont euh, la réponse sera renvoyée au script euh, JavaScript. Alors pour faire ça, on va démarrer euh, donc notre serveur. Donc voilà, je démarre le serveur, je récupère l'URL, je la colle, voilà. Ok, on a notre formulaire. Alors là, C'est intéressant de regarder de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe donc, on, on demande notre page qui s'affiche, on répond 200, le, la librairie jQuery, la bibliothèque jQuery est chargée, le JavaScript aussi, il n'y a pas de favico. Donc, euh, voilà. donc on a l'affichage ici qui est fait. Euh, ici on va taper un premier calcul, par exemple 89 plus 56, quand on fait calculer. Le résultat est affiché, donc ça c'est important, hein. donc on obtient bien ce qu'on veut. Et là, qu'est-ce qui s'est passé On a une demande qui a été faite, donc un fichier qui s'appelle somme.php, avec nb1 égale 89 et nb2 égale 56. Donc c'est notre appel asynchrone et le résultat de ce script est affiché ici. Si on refait euh, par exemple un autre calcul et qu'on refait calculer, on a à nouveau que le fichier sum qui est, euh, php qui est... Qui a appelé. Donc ça c'est important de bien comprendre ça, hein. c'est cette page index.html reste toujours ici et euh, le fait de calculer ne, ne fait appel que euh, le serveur n'est sollicité que pour euh, l'exécution de somme.php donc maintenant on va regarder un peu le, le, les scripts hein, pour comprendre ce qui se passe. Alors on va regarder les, les trois voilà, on va regarder les trois sources. Alors côté euh, donc côté HTML bon bah voilà, on, a, on a deux, deux, deux euh, inputs deux input texte nb1 et nb2 pour euh, soumettre le formulaire donc on a calculé qui permet de faire la soumission donc forme nombre quand on va voir dans le, le, le JavaScript donc, on se retrouve donc avec euh, voilà, donc c'est ici que ça se passe. Donc quand on soumet euh, le formulaire, on récupère NB1, on récupère NB2. La somme, donc SOM, c'est une variable pour dire, voilà, c'est l'endroit où on doit afficher le résultat. Donc il est ici, dans un span, IDSOM, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait On va faire une demande donc, avec jQuery, on va, on va utiliser euh, donc, euh, la, la méthode AJAX. Donc, qui permet donc, à laquelle on doit passer un ensemble de, de paramètres. C'est là que c'est intéressant. Donc On va dire que c'est une demande qui va se faire en GET. C'est pour ça que, euh, ici, sur la ligne de commande, on voit les, les paramètres euh, apparaître, nb1 et nb2. Ensuite, il y a l'URL sollicité, c'est somme.php. C'est le programme qu'on qu appelle. Qu'est-ce qu'on lui transmet comme information bah, Nb1 et Nb2. Bon, par simplicité, donc, la valeur transmise, on va l'appeler nb 1 ici, et l'autre nb2 La, le retour d'information veut que ce soit du type HTML, en gros ça veut dire que c'est du texte, voilà, c'est tout, C'est pas du, ça va pas être structuré, ça va être un ensemble de textes euh, un timeout auquel, si ça répond pas alors, success, ça c'est important euh, cette demande va être faite euh, au serveur on va demander. Euh, ce serveur peut nous répondre euh, avec succès, donc nous renvoyer une, une réponse, ou peut il peut y avoir une erreur. Donc succès, c'est ce qui est euh, exécuté, c'est la méthode qui sera exécutée, la, la fonction qui sera exécutée, si euh, l'appel se déroule correctement. Alors qu'est-ce qui se passe euh, en cas de succès La réponse qu'on reçoit, et eh ben on va dire, euh, on va la on va la, la positionner dans euh, dans somme. Donc on va l'écrire à cet endroit-là du formulaire, à la place des trois petits points, c'est-à-dire ici. Donc c'est ce texte-là qu'on reçoit. On fait une demande de ce texte à somme. Et ce qui nous donne comme résultat, on va l'afficher ici. Et si ça ne marche pas, on a erreur qui est la fonction qui est, qui est associée à erreur qui est qui est, affichée, qui est exécutée, excusez-moi. Et donc là on écrit échec de la requête. Alors, nous, ce qu'on va faire, donc le. Alors, somme, on peut le regarder, hein, donc c'est simple, hein, c'est un formulaire, donc c'est un script, hein, comme si on avait un formulaire euh, get en face, hein, ce qu'on a précisé, deux nombres, on calcule la somme et fait, on, on fait un écho de euh, ce texte concaténé. D'ailleurs, on peut l'utiliser euh, directement, hein. rien n'empêche par exemple de dire, euh, voilà, je vais euh, ici, et euh, je fais appel directement euh, à somme. Ah, flûte, j'ai loupé mon coup. J'ai oublié de préciser, Voilà, on va faire ça comme ça, Alors on va se mettre ici, http, HTTP slash, slash, host donc c'est en 80/80/slash, voilà, somme. Voilà, donc là on obtient notre résultat, donc c'est ce que nous donne ce script-là, hein, c'est-à-dire que c'est euh, cette, cette chaîne de caractères, c'est le résultat de ce script PHP. Et euh, le résultat de, de, de, de cette chaîne va être affiché euh, donc, euh, ici. Hein? Alors, qui fait ce job Juste pour être au clair, donc on revient sur les scripts. Donc, le résultat de somme, il est récupéré ici. Voilà. Et euh, donc, euh, ici, on va lui dire voilà qu'il faut l'afficher comme texte euh, dans euh, l'élément HTML de d'ID somme. C'est-à-dire celui-là. Voilà, donc là on a fait un peu le tour, hein, donc il faut, faut bien comprendre ça. Donc euh, on, est, euh, on est sur un formulaire, donc euh, quand on fait un, un calcul, voilà, ici, donc c'est important de regarder ici, donc il y a le serveur, hein, et donc il y a une seule requête, hein, 4578, celle qu'on vient de faire, la page euh, ici ne bouge pas. Donc c'est tout ça l'intérêt d'Ajax, du, du, c'est qu'on va pouvoir solliciter un serveur distant, récupérer des informations et aller les placer dans la page sans avoir à recharger complètement cette page. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc Sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.